Bonjour, bienvenue à l'entretien d'embauche pour le poste de présidente de la République française. Je vais animer cet entretien, c'est donc un CDD de 5 ans, renouvelable une fois, et les résultats seront rendus le 24 avril 2022. Donc l'entretien va être un peu long. Le jury d'aujourd'hui est un premier groupe, en présentiel et sur Zoom. Bonjour à toutes et à tous, merci de me recevoir. Vous êtes, euh, Vous êtes beaucoup 45 millions. 45 millions et euh, 3 caméras. Ok, plus le zoom, bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes J'ai 47 ans, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai fait euh, plusieurs métiers dans ma vie et j'ai... Euh... Voilà, je me suis formée plusieurs fois aussi sur différentes fonctions et sur différentes compétences. Euh, j'ai eu un bar en Espagne, j'ai monté plusieurs associations, une sur la santé maternelle, une autre sur l'éducation. Euh, j'ai également travaillé dans le numérique en tant que webmaster et puis à France Nature Environnement sur l'éco-consommation. Voilà, donc différentes fonctions. Aujourd'hui, je travaille en tant que consultante pour l'Organisation Mondiale de la Santé. En ce qui concerne la politique, euh, j'ai été militante, euh, notamment sur la question du droit des femmes euh, depuis très jeune, mais je ne me suis pas du tout engagée en politique jusqu'à l'âge de 40 ans, où on est venu me chercher en tant que citoyenne pour aller sur une liste municipale à Rennes. Et, euh, et j'ai exercé un mandat, parce que en fait, j'ai été élue à ce titre, et j'ai été adjointe déléguée à la santé à la ville de Rennes de 2014 à 2020. Et à ce titre, j'ai été également présidente d'un réseau d'élus, les villes santé de l'OMS. Bonjour, que vous n'avez pas fait et vous avez un parcours universitaire atypique. Qu'est-ce que votre formation vous apporte par rapport aux formations attendues habituellement pour devenir présidente Effectivement, je n'ai pas fait l'ENA euh, ni Sciences Po. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que tous les Françaises et les Français savent exactement ce qu'on apprend dans ces grandes écoles. Et, et c'est des choses que j'ai découvert sur le terrain à travers mon expérience. J'ai arrêté mes études à 19 ans, je les ai reprises à 45 ans. Donc, il n'est jamais trop tard pour obtenir un diplôme. Et puis, je pense que la plupart des choses que j'ai apprises, je les ai apprises sur le terrain. On est toutes et tous experts, experts de notre propre vie. Euh, j'ai été à un moment donné au RSA, aux allocations parents isolés avec mes enfants. J'ai appris plus de choses sur la vraie vie et sur ce qui permet de mettre en place des politiques publiques à ce moment-là. Quand on est élu, que ce soit au niveau euh, régional, local ou national, on travaille avec des spécialistes. Il y a des techniciens qui, eux, ont toutes les compétences nécessaires en agriculture, en éducation, en juridique, en finance. Et donc l'élu n'a pas besoin, elle n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin d'être des experts d'un sujet, on a besoin d'être des, des expertes de la démocratie. Quelles sont les trois réalisations dont vous êtes la plus fière Et quelles compétences avez-vous mis en œuvre à ces occasions Alors la première expérience dont je suis fière, c'est mon mandat en tant qu'élu à la ville de Rennes, ou à travers l'entrée de la santé euh, ça m'a permis d'irriguer plein de politiques publiques parce qu'au fond, la santé, c'est indispensable pour pouvoir grandir, pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'occuper des gens, pour pouvoir s'engager. Et la santé, pour être en bonne santé, on a besoin d'un bon logement, d'une bonne alimentation, euh, on a besoin d'avoir un accès aux finances qui soit suffisamment solide. Et donc, j'ai pu euh, finalement, c'est là où je me suis formée sur une politique plus globale, à travers le bien-être des gens. La deuxième expérience, c'est quand j'étais présidente d'un réseau d'élus. Il y avait des élus de droite et de gauche et ensemble, on a construit des consensus pour dire ben, c'est quoi l'intérêt général, c'est quoi notre bien commun à nous tous pour que les habitants et les habitantes de nos villes aillent mieux. Et puis, on a changé quelques lois quand même avec notre plaidoyer. Donc, euh, c'était cool. Euh, la troisième, je dirais mes expériences internationales. J'ai travaillé au Burundi, en Iran, euh, euh, en Mongolie et c'était de pouvoir m'adapter à à des cultures extrêmement différentes, de ne pas y aller dans une posture colonialiste de la blanche qui vient avec son savoir, plutôt de dire, ben bah voilà, moi ce que je sais faire, comment je peux le mettre à, à votre service, et comment euh, ça peut bah, vous donner à vous des compétences pour que vous n'ayez plus jamais besoin euh, de me faire venir. Do you speak English? Yes, I do speak English. What can I tell you? Well, I have a dream. Yes, we can. Not me, us. I think that do it. Habla usted espagnol? Si, hablo espagnol. Yo solía vivir en Sevilla. Y no pasarán. Et qu'est-ce que vos collaborateurs disent de vous? Ah, euh, alors mes collaborateurs et collaboratrices euh, peuvent me trouver parfois un peu dispersée, parce que j'ai toujours beaucoup de projets, donc euh, ça peut parfois manquer un peu de, le, de lisibilité. Ce qu'ils disent aussi de moi, c'est que euh, je vais souvent dire que je ne sais pas. Donc euh, parfois, ils n'aiment pas quand je dis ça euh, en interview, mais c'est la vérité. Je ne prétends pas tout savoir, je prétends aller chercher des réponses de façon démocratique. Ils disent aussi que, que je suis à l'aise, euh, je suis un peu tout terrain en fait. Euh, donc je suis aussi à l'aise dans un bidonville euh, que, que dans un ministère. Je pense que c'est euh, ma grande force en politique, c'est que je considère tout le monde de la même façon. Et donc je ne vais pas changer d'attitude selon les personnes à qui je parle. Et puis en, en 2016 sur Mediapart, Edoui Plenel m'a dit que j'étais une bisounours. Euh, J'ai répondu oui, une bisounours, mais radicale. Et je pense que c'est ce qui a toujours fait l'histoire de ma vie et de mon engagement. C'est euh, d'être radicalement pour le meilleur et de croire au meilleur des gens. Quel enseignement retenez-vous de votre première expérience à la primaire citoyenne L'expérience de 2016, c'était un pari fou. On, on savait hein, qu'il y avait assez peu de chances qu'on gagne. On, ça allait un peu trop tard. Quelque part, l'image que j'aime donner, c'est... On a essayé de hacker la NASA avec une calculatrice, ça peut pas marcher, on connaissait pas assez les codes politiques. Néanmoins, ça a suscité énormément d'enthousiasme, il y a des gens qui ont repris une carte d'électeur suite à cette campagne, c'était un pari fou, des rencontres incroyables, et on a commencé à ouvrir des brèches, à créer des interstices pour dire que chacun et chacune euh, sont légitimes à s'engager en politique aussi une expérience avec très peu de moyens. On dormait chez les habitants, on était dans les, sur les canapés, on, on, on voyageait comme on pouvait. Euh, on avait vraiment un manque d'expérience, de visibilité évidemment et de moyens. Euh, on sait aussi qu'on n'a pas pu continuer l'aventure parce qu'on n'a pas eu les 500 parrainages d'élus qui doivent parrainer pour pouvoir être candidats. On aurait fait un 20 heures, on les aurait eu les 500 parrainages. Que devrez-vous apprendre pour être pleinement légitime à ce poste Pour cette fonction, comme n'importe quelle nouvelle fonction, je vais devoir apprendre des personnes qui m'entourent, des collaborateurs et collaboratrices. Je vais apprendre des Françaises et des Français que je vais rencontrer tout au long de la campagne. Et ensuite, hein, on ne va pas les rencontrer que pendant la campagne, que c'est pas parce que je suis candidate que c'est moi qui dois tout savoir. Et que le sujet, c'est pas Charlotte. Le sujet, c'est l'équipe, c'est l'énergie, c'est la synergie qu'on va créer tous ensemble et que... Ben, ensemble, on va à l'Élysée, alors que seul, on ne fera pas grand-chose. Vous vous présentez donc à nouveau à la présidentielle Alors, je me présente, je me présente à la primaire populaire. J'ai été plébiscitée sur la primaire populaire, je me présente à la présidentielle via la primaire populaire. L'idée, c'est qu'on a déjà un socle commun, on a déjà un programme qui fait un consensus sur l'ensemble des partis euh, des gauches et de l'écologie, on va dire. On a des bénévoles. Il y a plus de 3000 bénévoles formés partout en France. Donc on est prêt cette fois. Euh, il y a de l'argent qui a été levé. Et moi, je me présente pour faire un collectif, pour faire une équipe, pour faire un projet de gouvernement. L'idée, ce n'est pas d'avoir juste un nom sur le bulletin. L'idée, c'est de dire, ben, tous ces gens qui ont plein d'idées, on va travailler ensemble pour le bien commun, pour l'intérêt général des Français. Donc je me présente de façon un peu différente. Ce n'est pas Charlotte présidente, c'est nous présidents et présidentes. Quelle présidente souhaiteriez-vous être en tant que présidente, moi, je m'engage sur des valeurs. D'abord, je m'engage avec amour et rage. Je m'engage pour la démocratie, pour que ce qu'on fait pour les gens, sans les gens, on se rende compte qu'on le fait contre eux. Et donc, si on fait une loi, si on travaille pour les personnes au chômage, eh bien, on va chercher les chômeurs et les chômeuses pour s'adapter à leur réalité. Si on agit pour les personnes en situation de handicap eh bien on va écouter tout ce qu'ils ont et ce qu'elles ont à nous dire. L'année dernière, ils se sont engagés auprès du Sénat, auprès de l'Assemblée nationale pour faire des propositions concrètes et, et bah, les députés de Macron ont tout balayé. C'est scandaleux, c'est elles et eux qui savent ce qu'il faut faire. Et quelle différence apporteriez-vous à la fonction de présidente alors, sur la fonction présidentielle, euh, j'ai une lecture très différente euh, du, du président actuel, hein, le président jupitérien. J'ai d'abord envie de vous dire, je me prends pas pour une déesse, donc euh, j'ai pas l'intention de vivre à l'Elysée, j'ai l'intention de toucher le revenu moyen. Euh, je pense que ça changerait les choses si les élus n'étaient pas dans le 1% les plus riches de France euh, et que ça nous remet un peu dans une position de, de faire monter tout le monde et pas juste quelques-uns. Euh, « Mon mari n'aura pas, pas un rôle dans la République, il n'a pas été élu, donc euh, pas de premier monsieur avec euh, tous les avantages qui sont liés euh, à la fonction. Euh, » Vous savez que Carla Bruni-Sarkozy, elle continue à prendre l'avion gratuitement, elle fait des paris de New York gratuitement. Ça, c'est les bénéfices du poste. Bon, ça, c'est des choses, il faut les changer. » Et globalement, euh, je ne veux être présidente que le temps de faire une constituante et de sortir de la 5ème République qui nous pose tous ces problèmes qu'on qu a aujourd'hui, euh, d'une démocratie complètement déconnectée du réel. Et être une femme, ce serait plutôt un atout ou un handicap pour cette fonction en tout cas, ça sera une première, et il était temps. Pendant la Ve République, il n'y a jamais eu une présidente. Il y a eu une seule première ministre, donc euh, il est temps qu'on y aille. Et de plus, je pense qu'on n'y va pas pour prendre le pouvoir. Eric Zemmour a dit que le pouvoir fuyait euh, les lieux où il y avait des femmes. Eh bien, tant mieux, parce que l'idée, c'est pas de prendre le pouvoir sur les gens. L'idée, c'est de l'exercer de façon collective et de le remettre au service de l'intérêt général. Et donc, êtes-vous prête au sacrifice que la fonction de présidente imposerait sur votre vie personnelle alors je vous disais que je n'ai pas la même approche que le président actuel. Pour moi, la valeur travail, la valeur sacrifice, ce n'est pas ce dont j'ai envie, ni pour moi, ni pour ma famille, euh, ni pour les Françaises et les Français. Je pense que le sens de l'histoire, c'est de vivre mieux, c'est de travailler moins, c'est de s'engager plus, c'est de pouvoir avoir du temps. Donc euh, non, j'envisage pas la fonction comme un sacrifice, mais comme une fonction, comme une responsabilité engageante, mais comme le ferait une chirurgienne ou comme le ferait une conductrice de train, ni plus ni moins. En Nouvelle-Zélande, il y a des premières ministres qui vivent leur vie familiale, qui vivent chez elles de façon absolument normale euh, et pas du tout médiatisée comme on peut le voir en France, je pense qu'apporter cette approche-là, ça sera une bouffée d'air frais. Mais serez-vous être la présidente de tous les Français Oui. Je ne saurais pas faire autrement. Évidemment, il y a des radicalités aujourd'hui qui interrogent, mais moi je ne crois pas que les 30 de Françaises et de Français qui votent à l'extrême droite euh et réellement des idées d'extrême droite, je pense qu'ils le font parce qu'ils sont contre, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils se sentent méprisés, déclassés. Et, et ces gens-là, j'ai envie de les ramener sur un projet commun, une vision collective. Et, et je ne serai pas une présidente de gauche ou une présidente écolo. Je veux être la présidente de toutes et tous et, et prouver à chaque moment euh, que chaque voix compte et qu'on et que va améliorer la vie des gens. On va, on va écrire un futur possible, désirable, un futur dont on aura tous envie et où toutes et tous, on vivra mieux. Votre livre s'appelle « Radical Bisounours ». Est-ce que c'est vraiment sérieux je, je sais pas à quel moment on, on s'est dit que traiter les gens de gentils, de bisounours, d'utopistes, de, de, c'était une insulte. À quel moment on a arrêté de rêver Moi, j'assume complètement le fait d'être une utopiste et je pense que c'est toujours les utopistes qui ont changé le monde. D'accord, le programme est bon et vous avez les compétences. Mais les personnes qu'on a élues jusqu'ici n'ont pas respecté leur programme. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas vous faire corrompre Je ne peux pas... Je peux pas d'être incorruptible. Euh, J'aimerais bien vous le dire, je peux prouver dans mon histoire, dans mon mandat, que j'ai jamais accepté le moindre, la moindre barre chocolatée en échange de, de ce que je fais. J'ai eu aussi familialement l'occasion d'obtenir de, euh, de l'argent la, de et j'ai refusé parce qu'il n'était pas éthique. Donc, euh, c'est déjà une première sécurité. J'ai envie de vous dire, la deuxième sécurité, c'est que je crois au contre-pouvoir. Moi, j'ai besoin de m'entourer de personnes euh, qui vont pouvoir contrôler ce que je fais. Je pense qu'il y, y a ce qui nous manque aujourd'hui en politique, c'est de la transparence, c'est de l'éthique et des contre-pouvoirs citoyens. Moi, j'ai jamais voulu être présidente de la République. En fait, je voulais même pas me présenter. Sauf qu'on sauf qu peut pas laisser les choses telles qu'elles sont. Plus personne ne va voter. 72% des jeunes ne font pas confiance aux politiques. Il, il faut qu'on y aille. Et c'est dans les tripes, mon engagement. C'est pour l'intérêt général, c'est pour le bien commun. J'ai rien à y gagner. J'ai que des coups à prendre. Donc, c'est peut-être ça que je peux vous répondre. Je, je ne crois pas être corruptible parce que c'est un engagement viscéral, c'est un engagement de cœur aussi. Bon bah merci beaucoup de toutes vos réponses et dans les six mois qui viennent les internautes vont continuer de vous poser des questions. J'essaierai de lire votre livre Radical Bisounours. Ah, alors il ressort sous le titre Plus belle la politique.